C'est celle pays qui n'est pas capable de décider pour être li. Adjè nous prenons un complot, grande puissance sans se faire sembler grand monde, velgonde. Ou apprendre un bon sens, passer au pauvre. Yo remaïti, ou appalaï créole, pauvre. Yo danser voodoo, passer nous. Yo claire mes yo piti des salines, yo yé. Neg yo cap couper raché. Ko group, si vie group, faux group, ay ai. Yo choisi gang pour diriger. Yo créé cris si mes âmes pour déstabiliser. Yo infiltré dans 5 mètres 50 nous. Pour yo rentrer, yo itilize frère nous c'est nous y'a se top nous pour richesse nous mounsayos et mais nous pas ouais y'a volé nous nous pas ouais y'a tout pissi nous pas ouais, nous pas ouais pa pas maman petite m'a racetti aïe aïe aïe aïe aïe aïe Président Louis Abinader, passé chef immigration Lord, y 39 haïtiens. Canada, les États-Unis d'Amérique sanctionné. pas quitter mette près de pied yon sous territoire dominicain. Mais c'est qu'on y a dans la république. Les pieds cassés kote n l'hôpital n'a pas salope. Les la justice mette manda de yen, ki qui kote n'bral kouri caché, n'ap kite sans honte. Le Haiti a du feu, qui kote n'bral rete pou nap, passer passe pou nap manje ti poisson, nou pral abrar, qui kote n'brale. Hey, hey. Mais attention papa ici, m'a pas wè maté li nan lis abinader la, m'a pas wè prive nan lis abinader la, M pa wè lis Abinader. M pa wè Jean-Henri Seyan. M pa wè non. Hey. M pa wè Djolamben nan lis la. Est-ce que son lis spatial président Abinader? Ou bien est-ce que c'est Lolo ou ap Lolo nou pou valer nou? Est-ce que c'est mé w passé nan tête nou pou fè endomi? Est-ce que ces affaires politiques cap gérer? En tout cas peuple haïtien, m ou ba ou Ça, détails. Sa là, là, chay la deye. Des fois gen des moun ou gen nan san ou, soit famille, soit amis, soit yon collègue travail, Fok ou aprann mande yo ki sa ki priorité yo dans la vie. Comment te ka comprendre? Frère, c'est bien aimé kaوزه pas pour nous, nous pas mande me parole, c'est moi-même di nou. Yon mouné koune vendre tilman do 50 dollars Amerike. Et Patrick triple Patrick triple Non mais bagel a fait mal tout. Et puis, non dimanche, li relo, li djou merci. Et puis li zou kon sa, kon boutèvo ba li pou l'tachete, saltege pou l'tachete ya, li pa achetel. Ou il tal non ti la jamboule pou revoye kop encore. <laughs> Moun sa t'a met au travail pou li qui sort t'a faire nan place moun sa? qui répond rep, qui sous ta bail citoyen ça en tout cas mbral fortan de yon t'endé il y individu qui relait Robert Pierre met yon mic club nan Delma 32 gros en zam devant l'éternel monsieur Gontino qui relait le goûter oh my god le goûdess Hello Emily. <laughs> Actuellement, la, la police, pour bien dire, DCPJ, a goûté, monsieur. C'est pas une petite cause pitié, non hmm. Gros opération dans okay, La police nationale arrive à démanteler un groupe gang qui a fait population. monter ma soifé, pas bondé. Vraiment, maxime, j'ai goûté. Je vais chez Mes amis, je vais Fou kwa zemi, pa pas rentrer la kaye ou se yon plaisir. Tout tripotay sa ou nan bon timamite, se retire et s'aide. Bonjour, bonsoir à tout moun qui janouye. Encore yon l'autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou patience. Merci parce que vous like. Merci parce que vous abonnez. Merci parce que vous partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Onkay <tip> ou là fou, si vous faites tomber sous channel là pas hésiter, activez cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Pas faire semblé gâter nous, amis pas foukou. Nous te gais chance présenter ou, un petit conteaille. Papa nge yon cheval, il selel en haut et il selel en bas. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Mhm. Mm Réponse kay pa pai. On participe cri crack pour nous voir, nous gagner. Vous achetez pour vous manger, mais vous pas mangez pas. Vous achetez dans le marché pour vous manger, mais malheureusement, vous ne mangez pas. Pas à quitter l'élément de réponse pour vous la kounya dans le commentaire. Ça fait nous plaisir. Frère Maxime Capcoutem, Zéan en pile. Bagay yo compliqué actuellement là. Gon série de politiciens dans le pays d'Haïti, yon va reconnu qui c'est pour yon relé. Même 5 à dit matin, pas ka faire yon pour yon hey. pou yo actuellement. Nan jou passé, yon président Abinader te parle ensemble avec premier ministre Canada qui se juste trouille dans peuple haïtien. Hmm. Eh bien, Président Abinader mettait une note d'ailleurs. Hey, hey hey papa bon Dieu. Eh, n'a pas quitté sa ou, n'a pas quitté Non, sa, ça, mette mettait d'ailleurs papa haïtien. Il y a 39 haïtiens qui cité. et 39 et yon, haïtiens ça yon pile interdits pour y le territoire dominicain. Même là, dans la nan da abong yo pa il a pas qu'à passer. Président passe directeur immigration, et immigration en l'ode. Pas quitter M. Sayo, puis le points de Dominique, parce que son équipe bon virus, son équipe bon boule pour le micro-abioïe. Elle a traqué la C'est so bien aimé, c'est triste. Mais il faut m'expliquer quand même. Eh bien, on lit ça, peu pas ici qui est sous son son série de moun les États-Unis d'Amérique, à Canada sanctionné, qui impliquait dans le pays d'Haïti dans trafic, ZAM, BAL, financé gang, ZAC terroriste, trafic drogue, corruption, pour citer ça ou seulement Ou Où Yuri la tortue ou jouen Garcia Delva, nous sou des sénateurs. Ou jouen Litzki Tel, mes amis, papa bon Dieu, son série de gros autobre. Moun kap cherche solution crise. Moun ki gen plan sécurité, mes amis, vous pays, à la trakabou la avec <coughs> Yuri la tortue, ancien sénateur de la République. Garcia Delva, ancien sénateur de la République, papa ici. Lickital ancien ministre de la justice et non seulement ça tout ministre collectivité territoriale Rodolphe homme d'affaires qui na pénitent Odol Odoljia homme d'affaires qui aux États-Unis actuellement là mais stupid oui abinado stipide, hein? Stipide. Rodolphe ou stupide Rodoljia ou dit où qu'on est dans prison plaider coupable dans tuer Jovnel lui et pour mettre il dans l'isla là là et faut pas ici Abinader. Hein? Gébrédie Charlot, Gé Kessner Nomil, Evans Paul, ancien Premier ministre pays d'Haïti. Assad Volsi, un client barbecue. <laughs> <laughs> Amway, bagay la du papa ici. Client barbecue, papa ka aller en République dominicaine. vol les âmes, la police vend barbecue. Elle a très peu de avec Gien Jean Tolbert Alexis ancien député Kouadebouke. Tout tout temps des 400 ozo a fait rage dans Kouadebouke. il veut que Jean attaquer Tolbe Alexis non. Ranchlan Croix Kouadebouke. Kote côté ministériel là. Le peuple haïtien oh. Ou sel Goup yo. Ces dirigeants font seul ensemble avec groupe gang pour yo manger Et ça pour que anye. rien. Victor Profane. Député Victor Profane dans la Tibonite. Oui, boss Otma, boss Bas Gran Griffe. Nous rappelez-nous, pas ici. Guy Laurent Salvador Lamotte, nous rappelons, nous après, Canada te fin sanctionné, ancien Premier ministre, la, et bien lui-même, rapidement, il monté cabinet d'avocat pour l'Aldi Canada, retire nom nan cause ça ban nan financier gang le pays d'Haïti et jusqu'à présent n'a le dossier ça. Gen Richard Lemine, gen Hervé Foucan, hmm, gen Ronnie Celeste. toutes ces sénateurs se nous pa haïtien nous vote yo. Tale, sabe di pèp haïtien nou nous temps nou pou nou voter vakabon seulement. M'saisi mon tout mon Sherif Abdallah homme da Pierre Espérance, papa, c'est bon. <laughs> DCPJ courir de yon série de gros vols, de financer gang dans le pays d'Haïti. Bon, comment Pierre Espérance peut le faire écrire organisation de monde en République dominicaine pour dire pas voilà Non, Pierre Espérance a un problème. avez Pierre Espérance est sur liste là Pierre Espérance fait partie des sanctions au oh, Canada. <laughs> Il y a espérance pas qu'à la République dominicaine, donc il n'y a pas qu'à écrit tout l'organisation de la République dominicaine pour dire qu'il y a un pays de Haiti, pays d'Haïti a un soldat, il y a un il y a un prison. La papi qui fraise ce bien aimés On avance toujours à cause pour qu'on ait. Après il y a espérance, il y ensemble avec Salim Soukar, Renaud Dib. Nenel Kassibo, nous connais gros kidnapping dans la République, rappelez ça qui t'est passé dans Delma 40B. Arnel Belize, chef dans pays lock, fait dans Kafou Marassa. Ça le fait dans le tabac. le dans Delma entre 19 à 17, campé des barricades pieds cabrit, pieds cochon à bail à la traque, papa. Et ça pour quoi rien ou jeune berto lui-même se pas bateau. Il a cartouches dans le pays d'Haïti. Rappelez-vous se passe dernièrement là, n'a pas port de là Antonio, cher ami, dernier 18 novembre, président Jovenel Moïse a poigné dans le pays d'Haïti. Gros tête dans photom 509, un merdeux santé moun. Steve Caroli, yon homme d'affaires. France Stall actuellement là. De CPJ a grenier red red. Hein? Gomachan zam. Gen Jean Madocheville. Président. Permanent. Conseil permanent l'église épiscopale. Comité permanent alors l'église épiscopale. un kaval. Dominicain dit pas entrer sous terme dans le nous. Bon Gen Fritz Désiré. Gen Dioné Dey. Et non seulement ça, tout peuple haïtien. mon bel, ça sa, tellement gen l'argent le ka kontrole. Bon se de ka il achete même bli elbli. Mette ou nan lis. elle a fait deklaration patrimoine, tellement l'argent corruption en fos souli. Gen Kim Pierre, gen Johnson André, Izo. <laughs> gen Manuel Sano, Mano. Gen Joselito Petit Tom, petit makak. Géye Karl Petit Homme Timakak, ti kak mais c'est quoi l'histoire? Eh? kak gede nous Elan Luxon, Germain Stephenson, Gaspiay Géye Albert Stevenson, Juma. Géye Julme Ernst, Tigreg. Géye Woodley Etea, son son la familia. Moun sa yo peuple haïtien. Dominique di yo, rete nan pati ray s'il vous plaît. Pas passer pour nous monter sous territoire pamna. Mais Gomagaï pour comprendre. dans lits ça bien aimé. Nous pas Joseph Michel Mateli. Est-ce que son lit spatial ou c'est sous le président Abina Derye parce que nous connais M. Sayo série de billets en République Dominicaine. Et rappelez-vous un jour passé, les sanctions fait commencer à prendre. Je vais vous nous, série de gros oligarques dans le pays d'Haïti qui ap passe, à passer business sur son série de non-dominicains. Parce qu'on sentit les sanctions apprises de bon côté. Est-ce qu'on comprend Lorsque je Jean-Henri Seyan qu'on sa ça tellement Airbnb en République dominicaine, Et puis moi, Abinadel pa pas dans L'opre un Big John ici, mon chien ça investi tout tout dans la République Dominicaine. Depuis ses pompe gazoline frères et sœurs bien-aimés, monsieur ga causé en République Dominicaine. Je ne sais non si lisa ça passe. passé hein? Comme c'est moun Canada, les États-Unis sanctionnés, sa ça pour qui ça ou mettait au sous côté. Est-ce que son lit spatial s'est passé pour sa ou pas fin prene ça? Est-ce que c'est louable les monsieur sa Yo eh bien l'argent yo genye, gagné, investissement yo a fait pour yo pas péter courir. Est-ce que c'est localisé ou ap localiser l'argent avant? Parce c'est sûr ma des pour prendre sanction dit au papier tout bien moun ça a été gen l'autre boie y a prêté, déposé c'est les sous yo a saisi yo. Privé, c'est pas de à toi de si bah fait l'autre bois. Et nous connaissons privé, c'est oh, le chouchou des oligarques corrompus dans le pays d'Aïti. Eh, c'est le chambou corrompus dans le pays d'Aïti. Souffrez mon an de poche bidjo président privé. Et pas de si investissement, type ça, fait de yeah, yeah. Mais pour qui ça, m'a pas de ne M'a pas de l'olambé, mais ça passe. Mpa nous André Michel sa passé non président Abinader. Mpa wè seyan mais se c'est quoi l'histoire? Est-ce que son l'espaceiel ou bien est-ce que c'est passé ou a passé maintenant tête nous? Non, l'histoire beaucoup complet. Bon petit lumière président pour moi ça a passé parce que jusqu'à présent on pas Est-ce que ces affaires politiques qui ki... Et c'est ça fait politique ou ap gérer puisque, année est-ce papa ici, république dominicaine, pral fait élection. Est-ce que c'est élection ancien, est-ce que c'est élection président Abinader a préparé? Mais, soit vous voyez de l'eau, faut vous voyez de l'eau sous tout. Ou pas cap cachant paix et puis vous avez grand paix. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ou prend Ronnie Célestin. Ou prend Yuri, Mbawe Lambert et Yuri pas jamais marcher sans Lambert. <laughs> A de ka grave. Yoye. Mais ça passe? Ou qui t'essayant, Canada sanctionnel oui. privé, Canada sanctionnel, -e -e, Mateli, Canada sanctionnel, bijo, même coup de bois. Et vous qui tout toute gros zouzoun ça yo. Et pour pas non nous connaissons, quand Izo fait passer pour aller la Lila kayo. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, Président Abinader, ne faut pas ici avec nous. Nous ne pouvons pas comprendre. Et frère, c'est ça ce bien aimé, dans le jour Vignola, machin s'il vous plaît. Commencez à faire des politiciens, parce que dans le jour où il y a là, vous pas un Frères c'est sœurs bien aimé. Là on aborde une série de buildings next à y a construit en République Dominicaine. Bilolo t'es content toujours parler nous. Une série de buildings next à y a construit en République Dominicaine. C'est parti pour petit. Une série de Airbnb. Next à y a eu un modèle dans un casino. Machine on peut pas ici. Gros boss gros série des nèg dans pays d'Haïti depuis là yo quitté poste ministère yon tout arrêté en République Dominicaine mais l'hôpital général mon dormi là dans ta kou cochon yon pa jam voyager la saline mon dormi, même côté ak cochon yon pa jam voyager nous pas qu'ajoinne soin éducation tête en bas pas sécurité a pas checker pour nous parce que a descendent dans la boue à venir faire fatra après ça ramasser l'argent aller investir en République Dominicaine et puis yo flanker nous d'ailleurs bande sans honte Nous sans honte trop. Nous craser pays nous nous fait agent double sous deux pays nous nous déstabiliser pays nous pour aller investir l'autre côté c'est dans la bouche pour traîner nous dans nos oreilles gardé nous traîner nous sous toute route pour jusqu'à ce qu'on vienne l'agé nous nou mal passe, parce que nous sentons toi papa ici l'orive et mal passe, ou fin qui te côté de ou traverser la en kache djou, oh. ou Dominicaine, ou entré en république dominicaine ou dit mais ça qui passait est ce que c'est pas des têtes qui collent ensemble ou get un gon changement, mais c'est comme si bon salope Sal sa, yo, y'a yo pas chance Nanje, géo. Même yo même nan, encore toute la saint journée yo abdou bataille bataille, oui na bataille mon pays. C'est tout y'a une fait complot sur une baille l'autre problème déstabiliser l'autre créer gang Just pou m capable d'y venir pour, pour justement pou capable d'y venir dans pouvoir. Et l'emrive nan pouvram, volèm, volèm, volèm, volèm, voler Et puis m'en investir dans l'autre pays C'est pour qu'on nous kasse Nan jou kap vin yon, c'est pour m'ajin Comment se vaccine avec nous Pour pire nous casser pour m'en kote nous par l'hôpital Moun qui kon rale, moun Moun qui kon mette zone en place Comment se monte priya A les politiciens viennent jouen nous A immédiatement imédiatement yon décision Baw kont yon an pays d'Aïti Yon floup yon rentre ka yvourazan oui, c'est le refuge de mon âme. Je peux m'assurer sur toi. Oui, c'est le refuge de mon âme. Mais ce building ne peut pas être ici. Machine 150, 200, 300 000 dollars américains. C'est bon route. Il y a investi sans garder de yé. Et puis là, il y a Même bon Il y a un bon vieux hôpital. Il ne a pas bon vieux hôpital. Il y a un bon vieux hôpital. ne pas c'est non misé pour nous joindre un petit bout de soin. Des fois qu'il a gens non mon pas soin, ou pas qu'à joindre sécurité, pa pas d'électricité. électricité. Tandis que yo allez dans pays mounyoban salope, yo, yo wè qu'y courant 24 sur 24, yo wè qu'y sécurité, yo wè comme système sécurité l'autre pays a marché. Yo, oué comment administration yo machè, nous pas di yo bon à 100%, mais au moins papa ici, yo offri population yo a yon bagay, yo respecte peu yo a. Yo rive l'autre bon a, yo paye tax normalement, mais dans le pays d'Aïti, son savant, son pas cochon, nous décide de faire nous de pou nou tourner vin mange dans le pack la. Nous toujours dit nous, pays moun papei pas. Vous serez de belles kayos Vous serez de gros buildings qui ont construit. Ça passe là où neuf buildings ça pas de cas construit. Non, c'est là pour nous créer gang pour nous déstabiliser. Toute la sainte journée pour l'international abvoir l'argent. Oui, organisation n'attend aide. Nous comment? Yo, prend responsabilité, yo, pour yo pousser l'agriculture, pour yo baille population à manger, population à manger, et non seulement ça tout, pour yo ovo et vende, yo. Mais nous temps pour nous faire ça, n'a de Taiwan, c'est pour fiel nous péter. Aïe, m'boko chamboua dirigeant, vicieux passez nous. Gardez valer la tibonite, nous préférons créer, gang mettez là-dedans. C'est pour jo, pas ici m'vlo comprendre, so est qu'à passé journée, jodia. Jovenel Moïse te parlé, Jovenel Moïse qui m'a croqué dans gorge nous et ça ouais qu'app fait là, décision ouais kap pris. C'est Jovenel Moïse qui dans monde ouais. Jovenel Moïse, la de guidon nan, der, yo. Parce que si, jounen jodi jour, abinader, café, je le cherche, prendre prends, sanction, contre, on série de nègres, contre, on série de agent, double, nan, pays, d'Aïti, Jovenel Moïse, croque, nan, gojio. Et, quoi, si, nou, vle, Jovenel Moïse, bay, ville, un sacrifice, pou, pays, d'Aïti, qui tout, vle, qui tout, pas, vle, l'. ensemble, avant, sous, ça qui ouvle qui ou, ou pas Parce que jovenel Moïse te parle ou le te dit, c'est la dernière transition kap gagné dans le pays d'Aïti. Et ça qui passe. Dernière transition. C'est dernière transition qui gagné dans le pays d'Aïti. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, pays sous koto la faut comprendre. Léo, gen yon paquet de dirigeants, anciens présidents, ministres, sénateurs, cap crasé pays pour la cap déstabilisé, cap pour aller investir dans l'autre pays, à faut comprendre, c'est agent double moun, ça Et fuck ou pas oublier, mais qui te venu touiller président, c'est sous territoire dominicain le dépasser. Donc, joue la justice, tout bon vrai, président Abinader, la pour à répondre, question sous assassinat président Jovenel Moïse. Parce que comment fait un groupe colombien passe sous territoire pour venir président dans l'autre pays, ça c'est eux. Et dans le système bancaire dominicain, plus passe 20 millions de dollars passés pour assassiner Jovenel Moïse. Mais bien ici, c'est Zoa ou gens jean na Esaï, pas de rapport pour mes yo. Je ne jodi a m caché bon plan pa même besoin vide l'huile non sur tête monde. Pied politiciens pral casser parce que nous méchants trop. Nous méchants trop monsieur. Pourquoi kay yo dans pays mon wop, nan moun yo. Yo senti yo fière. Volo tax taxe peuple là. Déchèpier trésor public. Fini ensemble avec population. Bay l'argent pour faire ou vole la jan. yo voler l'argent, yo aller investir dans l'autre pays. Joune jodi akuna la pour comme on prend ma petit dou deoche a la kayou. sans honte sans sentiment M'en ai tout la kayou. moi ai toi moi tout toilette la kayou. m'a vla vinn la caillou merci beaucoup pou tout toute sorte vinn ou ka leve kaye la bouvire d'eau ou ka rele la justice mais on prend sanction toune tourne la caillou a déranda on n'a sans honte n'a pas sans honte Joune jodia, se c'est différent comment c'est péter dans le diable. Mais y a un paquet qui Abinade, ou pap fè pas faire nous dormir, pas oublier tout. Si on a des questions pour répondre, dans tout Jovenel Moïse. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, rappelez-vous, relation ambassade de République dominicaine, elle ensemble avec Monsieur SDPO. Elle est ensemble Pe ici là en pile nan gros octobre en République Dominicaine. Finance violence nan pays d'Haïti Pour pays France, y a pas jambes ta même yon continue pas se monter. Et puis même nous même vous nous nan pas Pas promen nous Pas promen Vey veye tout kote. côté. ou les, les jovenel Moïse construit canal irrigation nan pays d'Haïti Mes amis, sou rivière massacre problème ultranationaliste dominicain au bali. Problème au bali. Mais, je ne dis, à, je venais pour un. Pile bon nec, ça, yo, Henri Seyan, Privé, Matéli, Bijo, tout net, ça, sanctionné, Qui était dans l'opposition radicale, qui était contre, Jovenel, venais. Je ne à, c'est Zeb qui poussait. Dans le canal irrigation, ça, tap construit sous rivière massacre, il n'y pas fini. Ariel, son vieux, son vieux chou, lui, pour pétrole, bagan, il n'y Jovenel pas dit, non. Il croque dans la gauche. Et peut pas ici, Kit ouvlel, kit ou, ou pavlel, Jovenel Moïse, font sacrifice pour le pays d'Haïti, qui pas t'a dit tout. Font Je vole et pas Abinadel pral saisi, oui? <laughs> Abinadel pral saisi. Hé, hé, hé, hé. papa, ici, pral ge kouri, pral pralli ge courir, pral mdou. Parce que Abinadel pral saisi <laughs> Et zo a pokoko le nan gojou, li commencé li ge pou le retan koua nan gagan yo. Parce que nou salop trop. Et madame, mademoiselle, et Messieurs, si yo vous fè, ou plus passe 40 ans, nèg sa ou nan pays d'Haïti yop déstabilisé. Yop ont crasé, ils fait agent double. Les médias traditionnels toujours baissé le Les <laughs> médias pour beaucoup. Oui, non, ça, Haïti a jodi Plus passe 40 ans, ils continuent toujours à ba le Malgré quantité de dégâts qu'ils fait dans le pays. C'est triste. Journée ne -jou si pas de réseaux sociaux, si pas de divers compatriotes qui dit non, nous commençons à dénoncer au peuple haïtien. Eh bien, c'est que nous avons commencé à caler. Et je nous Et journée que si des pieds blancs trouver nos seuls graines souliers, il pas qu'à faire sous dossier assassinat Jovenel Moïse, c'est parce que nous avons nous dit non, ça pas qu'à passer comme ça. Si je aujourd'hui, dis, blanc, regardez-nous, j'ai un jour la contre une série d'oligars, contre une série des volets qui ont crasé le pays d'Haïti. Eh bien, peuple haïtien, c'est parce que nous rêvons camper. C'est parce que nous disons, non, ça t'est passé. Dans l'année passée, le pape pap continue de reproduire. Tout le jour, pas dimanche. Bagay la continuer comme ça. Et c'est parce que nous avons une société hypocrite. C'est parce que nous les haïtiens nous pas prendre responsabilité nous qui fait n'abri de là. M'ta ngimi on matin tout pour les dirigeants haïtiens, pour président haïtien qu'appel à sanctionner une série des autorités. En République Dominicaine, joue ça pas haïtien. Si nous dans le pays d'Haïti, côté dans le monde entier. Ma prenne avion, ma débarque dans le pays d'Haïti. Je prends l'entrée dans brasserie nationale. C'est pour me tellement bref, pour me haïtien, pour me reconnaître sous 7 jours. Par contre, si c'est un bilan, il a venir me ramasser. Il m'a tellement bref, jou ne sais action qu'on s'est fait. J'ou ne eh bien, nous prenons responsabilité. nous. ne sais nous prenons responsabilité. nou nous prenons responsabilité nou. nou nou pour sanctionner une série de l'autre autorité l'autre côté. C'est tout la cinjou non tande immigration dans le pays ça à déporter haïtien mais en Haïti pas gagne pas gagne immigration s'il vous plaît. Bam ti lumière pour me comprendre. Ave dit nous ces derniers brats là Tout l'autre voler toute l'autre vicieux pas arrêter dans le pays mais en Haïti depuis yo vini yo a bien passé yo a millionnaire dans le bout temps. Nègle a sorti nan pays, le monde d'achire, a konti boîte nan dol. Pi a te, Mandel tap, nan la rue. tap domi. Joune Jordi a se li ka passe l'ordre nan tout boîte l'état. Oui, joune Jordi a se li qui ka passe l'ordre nan tout boîte l'état. E goun paket Dominique ici ki hostile ensemble avec Joe Yon pas nan ensemble avec Bidjo parce que yon senti misye ouve kol trop en République Dominicaine. Yon dit fou yon baye ti kompè sa limite. Yon pa ka investi kon sa. Non, non, non, non, pa ka pachete kon sa. Faut pa kon sa. Se pa pou san raison, non pa pa pa ici. L'autant de République Dominicaine a une décision. Pou yon pa bayon si haïtien. Ki fait en République Dominicaine. Ak de naissance. Se pas pour sans raison, non parce que dans espace 8 mois là nous pas fait l'hôpital la caille nou. nous là nous accepter gon cob qui dé que c'est pour faire l'hôpital sénateur avolè député avolè magistrat avolè après ça il reste camper garder nous manger té pour té maï madame na petite li pas là flou malade li souffli pour avion le pété courir nous pas kembe magistrat sénateur député ça nous rouler l'en bas maque nous fait le ren l'argent ban nous et eh bien que L'économie, c'est Kaïbrazé pour la accoucher. Parce que c'est là que bon souhait. Vous avez même pris le temps de faire l'hôpital. Dans les petits jeunes qui apprennent la médecine, vous cherchez un moyen pour créer du travail. Et non seulement ça, vous avez même eu un petit Kaïmounio. Dans l'espace 8 mois seulement, nous avons fait 33 000 petites. Nous avons pris le temps de de naissance sak pou di nan 10 15 ans c'est pas nous même ki pral président peyi yo yo pridan yo pridan pou nou pa envayi yo mais nou même nan peyi d'haïti depi nou jwenn 1000 goud la moun dan nou ple nou pété nou prèt prèt nou pou pou et puis sortan de a nou monté kabannou nou plime et puis nou fè pitit wey l'état an merre et puis nou la n'a gade volèy Louga ou yo la nou konnen ne kap finanser gang yo des fois c'est nous kon di machine pou yo al nan ghetto pou si mes armes. des fois c'est nous sak zam nan pou yo mais ça pas empêché pou nous nan la ride des mains tête oui les sécurités, les sekir, le de wat n'ap kite sans on tout donc papa haïtien jounen jodi a faut qu'on clair ensemble avec ou jou même temps de dirigeants dans pays d'haïti Prend sanction contre une série d'autorités dominicales qui a déstabilisé le pays d'Haïti. Quand hey. tu es mis sous la terre je suis arrivé dans le pays d'Haïti. Ma suis arrivé dans la rasserie nationale hein? pour me voir ta fia. J'ai mm -hmm. l'impression que ça m'a déterré de des salines. Je de suis arrivé salines. Oh, oh, bon compatriote, en tout cas. C'est pour me sou. C'est pour me souper papa dans ambulance pour venir ramasser-moi dans brasserie, dans ambulance. Et puis on fait lavage pour moi, ça après 7 jours pour me pou reconnaître pour m'mander côté Pour m'mander côté parce que franchement m'pò kon chammwa dirigeant sans sous sou la terre parce que dirigeants haïtien. Non, bou amaré pour tout bon. Ou défine de des pensées gros building Bel Airbnb. Hein? Imagine si dépenses qui ont fait dans pays d'Haïti, Investissement dans le pays de la pays de diaspora Kade nou Tap pays so à l'étranger Li descend Li descend dans pays d'Haïti, Li pays prendre plaisir, pays d'Haïti, la pays de pays de la pays de la pays de la pays de la pays de la de la pays de c'est pour le peuple arrêter dans blackout et pour investir dans l'autre pays, côté gain l'électricité. Nous tous, les Jovenel Moïse pour ne pas faire route, tandis qu'on peut gros machines en République dominicaine pour rouler. Ou méchants, ou sont criminels. Pour qu'ils sort ou yell pensent que les disciples ne bagaillent pas continuer comme ça? un kilomètre pour 105 millions de kilomètres pas pour 1,5 million de dollars. Le dit, messieurs, il hein, hein, faut ne regarder contrat. Si peuple la papa je n'ai pas fini l'État. n'a, na fini ensemble avec l'État. n'a fini l'État, nous la pas continue comme ça. Eh bien, Jovenel dit, eh bien, kilomètre route là, fête, 150, 160 mille dollars là. Non, nest sa, pas qu'à vivre, à dis, il mouri. mourir. Jovenel, moi, dit, ça fait toute la 5 journée pour aide, aide, aide, aider à rentrer dans le pays. son peuple vicieux, son peuple reste avec, son peuple qu qui subit n'a pas gagné. Et dis dit comme ça, eh bien, ak soleil là, Rivière, nous capable capables de mettre manger dans l'assiette non capable mettre l'argent dans poche nous mais nèg yo pas besoin de comme ça parce que faut que Caïonne continue à porter ti diria et puis pour yo gape yo à capare et puis pour acheter dans main yo là on ba un petit bout de sac dirie pour mi un petit bout de sac dirie yo tout metton galil yo dou touyer un tel pour moi sous lit parce que c'est dans avance amne c'est dans cartouche là pour yo millionnaire est-ce qu'on comprend, frères et sœurs bien-aimés Jovenel Moïse, quand dit que si madame Sarah passe misé trop, faut que goûte à tout. Living avec crédit à tes plates. Elle vient à avec crédit à tes plates. Elle vient avec crédit à tes plates. Elle vient De ti kompè sa pose J'en ai le mot, parce que je, j'en n'ai pas technologie avancée. Il dit ça fait pour nous camper devant les banques. Pour nous faire 6 ans, il faut le finir. Si je dépose l'argent dans la banque, les ne peuvent pas prendre l'argent, ils font des millions de sous-lits et ils ne bénéficient pas. L'argent, ça me gagne dans les banque. Il faut que 4 de crédit. Il faut que je débite 4. N'est pas de passer sous la terre. Depuis que je suis en train l'argent là-dedans. faut l'argent disponible. Eh, eh, n'est pas bon pour nous. Il faut éliminer. Je venais de venir ensemble avec un projet pour rentrer dans l'ONA pour prendre l'argent. Il y une façon pour capable booster une série de jeunes entreprises. 150 jeunes entreprises. Non, si jeunes, il n'y pas de droit. Pou yon gen entreprise, yon pa gen doa. Pou yon développer capacité yon. Se debarikad pour yon rete. Se sam nan pou yon kebe nan men yon. Yon touye jovenel Moïse. Hmm. A la traka pou lave ka yte. Hmm. Ou pense petit paysan ou ka manje l'ou ça? sa? Hmm. Page piyes moun ki te bon. Non l'pad bon. Mais jounen jodzi ya. C'est pour nous dire, ça a passé, Pour qui ça se arrivé C'est triste pour garder un pays. Tout le monde qui a manifesté contre le président. Tout le monde qui a manifesté contre le jovenel. Ne pas dit jovenel, pas de bon, parti de Mais tout le monde qui a manifesté contre le yo là. Tout le monde le là. Tout le monde qui a manifesté yo là. Mais pour qui ça peut arriver dans le kafu ça nous t'a dit si ne pas voler la Lena mourir. 1 dollar américain a pété fiel nous mais journée aujourd'hui on goutte papa haïtien. 1 dollar américain combien goutte livo? On t'a dit en moi gaz pas monté deux fois gaz monter oui. Cous machine fiel n'a pété m'a pas près nous dit ouais, nous, nous boucher nous pour nous prendre l'eau senti. Nous lâcher qu'elle nous nous, nous serrer dans nous pour mater en bas gouvernement, nous sans honte. Nous sommes peuple vicieux, un peuple mille goudes. Donc nous pas jamais de gens qui sont bon pour nous. Je n'ai jamais dit à payer les conséquences. Je n'ai jamais dit à tout ce qui nous a à tout Et par rapport avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti, ça n'est le pays. <laughs> Mon cher, des fois je me pose la tête de question. Est-ce que François Duvalier n'a pas de raison ensemble avec nous ça ka passe nan pays d'Aiti Parce plus passe 40 ans Ti vole, se pli, pli, pli, pli Lap vole sou moun Messener sa so tout kote Pour rentrer nan pays A gade nan vin touye, vin fè sa yovle M pa di Gon moun ki te pi bon, pa ge moun ki pa fè Mais fa nou aprenne kone lomoun Fon bagay ki bon pou nou Fa nou aprenne kone lomoun ap defen nou Fa nou aprenne kone lomoun ap apren Deside fè sacrifice pou nou Fon nous à reconnaître ton nous. Fon nous apprendre à connaître nous fons Si tout autre nous pas admettre, nous pas accepter ça, par un côté nous bralé. Yo fe kare émilie nous dans le monde. A la traka pou la ve kaite nan pays sa. Nap kite sa ou. Nap kite sa ou. Nap kite sa ou. Hey! Nation mil goud. Chah y saut sou tête li tombe sou épaule. Koumèk sam kap koutem un dossier qui est important pour nous parler. Mon cher, il y a des gens dans la vie, ou des anciens, soit qui font l'amour, soit qui sont mis, soit qui sont camarades, n'est pas de salter les Les gens des fois faut à apprendre de yo qui objectifent dans la vie. Comment tu as comprendre pour un ami écrit ou bien le relot Ou non, te à l'étranger. Tu dis comme ça, fais le de 50 dollars pour l'acheter en tennis. Ou fin faire le de 50 dollars, quelques jours après, le relot il dit, Yo, bah, <laughs> zamme. Dans notre plaisir, 50 dollars passé, oui. On vais regarder son café pour réveiller l'autre 50 dollars. C'est ça, bien aimé. En train de témoignage ça. Papa bonké, papa bonké, ça ka fête même la. De la femme. On est en posé à te, à doucement. M te recevoua la, merci à peu Est-ce que vous Il y l'autre là, la, Papa bonké, papa bonké. Moi même pas besoin de la pièce, moi, ni maman, ni demoiselle, ni ma chérie bonké. Quelle pour vous Il y l'autre là, la, il dit, Papa bonké, papa bonké. M te recevoua pas à la, mais sans bile. Ça veut dire, depuis là l'elle recevoua comme là, depuis recevoir comme eh, la, uh -huh. oui, la papa, ici, il pas de de checker pour monde comme ça. Mais qui le faire retourner checker papa bon Faut attendre. Oui, faut prendre plaisir. Même pas ou pas l'autre là papa bonkè pour dire faut gérer quelques petites activités, faut le travail. faut prendre plaisir plaisir pas de problème t'es pour papa, la la, la, la, papa. <cười> la. tout pas boule, non mais mm -hmm. non pas boule, quand même pas de problème on nous prend petit plaisir comme nous petit plaisir mais la tout pas grazie, non tout pas qui ça demander encore des hulinda mon tennis ça. Radel demande 50 dollars encore pour le mettre sur sale de la anko, salde genamel là pour le réacheter pour l'acheter tennis là qu'il y a. Qui ça papa bon qui a répondu Nous tendez mon ça pour misaime passer pour grain de mome prend. Maman m'y jurer pour me faire mm -hmm. l'argent ça. Boite moi connait me lever me voye cob la bali il prend li, pren li bœl pour me voye bali encore pour le capable acheter tennis. télés. Vous voyez 50 dollars par l'image, après ça, il me 50 encore. Pour m'y à passer, pour me faire l'argent, il me prend l'albre Oui, gars, si vous tout à appeler, il m'a 50 dollars, c'est Blanc de pauvre, ou c'est papa bon coeur, <laughs> ou c'est papa bon, bon coeur, et puis vous voyez 50 dollars, après ça, il me 50 dollars, l'albre avec elle. Et puis il retourne, il encore. Hmm. Donc, papa, ici, de fois, il y a une série de gens dans la vie, il faut apprendre à m'enlever qui est qui priorité. Parce que, quand même, si nous voulons, si c'est le siècle, il 20 pour qu'il fasse 50 dollars pour 50 dollars pour qu'il fasse 50 pour acheter tennis là si ou ka al ta fia ensemble avec 50 dollars, c'est parce que c'est ta fia qui te priorité, ou, c'est pas tennis là qui te priorité ou vraiment. Maléria passe reg misel, prè humiliation, levé boîte pour le faire l'argent. Mais, Jaspora, la, fok ou pas accepter pièces famille faire ou tourner boîte secret. Pour yop foure menpran, on kote yop pas djom mette. Ou pa ka kite fami, zami, fortune, Galata. Ou konne Galata en province, se la yop mette pour etc. Conserver. Parce que fa kou kompren. Yon moun pa ka fin do on dans ou longer la jambali, li boule libre tafia, la prend plaisir. Après ça, le vin vinn mando encore pour aller régler salte te dou, li pral régler. N d'ab dou mettafia nan piou chéri. Madame, mademoiselle et messieurs, m'a rappelé première fois m'd'a voyager. Et puis n'égonti c'est moi qui ma lettre. Et si je finis de manger ma lettre. Et bien, di, e, e, e, e, <laughs> le il dit, mais Jaspora, je dis, hé hé hé, kapela, kapela. dit, dis, ça dit, mais qui ça? Mais Jaspora, je dit, qui est-ce qui est Jaspora? Je le qui est-ce qui est Jaspora? Au compte, vous qui ça me dit, ça dis, je ça dans tête, le dossier Jaspora. retirer le dans la Parce que je ne pas, nom, s'il vous plaît, qui prenne le bac. Qui brefemme sans souf, Qui brefemme baka dormi. Parce que m'kone nous les Haïtiens, Avant même yon moun voyaje, Nous gete en fouron ti diaspora nan kol. Et bi kounya la moun sabli et tete li, Pour la pokipe sa, Kan bak pi bien ere basel. Et frèse se bien aime, les em ap voyaje ya. Lèm nan avion ma kriye, M, m bouke kriye. Parce que m'kite un jardin, Pomme de te kap fleuri. On dans l'autre pays. On pas qu'on Mais joint. Même qu'on est Sam qui t'aider et pour Sam crier. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, mentalité dossier diaspora. Faut nous commencer par la famille Avezi, Avait dit de pouvoir déplacer, de commencer le lo diaspora ou mettre tout qu'on eh bien, ou l'oeil et l'argent dans le pays d'Haïti sans garder de yé. Non, non, non, non, non, non. Je pièce, moun vin piège. ni jouer ensemble avec Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, les citoyens fin choisi, voye 50 dollars, bay l'autre vous voyez, vous voyez, vous avèl. Et puis il voyez, pour voyez, vous voyez, vous 50 dollars pour vous voyez, vous tennis Réponse, c'est ta bombe, ta boucane marché, pi à tes garçons, c'est boite Qui priorité pour ou? Et moun on fait une boite ou pas kap vin l'argent? C'est parce que nous n'a pas du respect pour sacrifice qu'on fait, qui fait le cas choisi, al boite affia ensemble avec l'argent. Après ça, pour le retourner chia pou pour lui demander ou l'argent encore. Est-ce qu'on comprend ça? M'a pas expliqué ou là là. L'argent sale en mais ce n'est pas toi sale c'est pas toi savon, on pour le revendre pour le faire 50 souli. C'est pas toi parfum, on pour le vendre, pour le pou faire 100 gouttes de souli, mais c'est ta fière, elle L'elfin bret elle est là, elle tout là, là, là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, <laughs> pour l'acheter acheter qui ça pour l'acheter acheter tennis puis <laughs> te donc frère Maxem, koutem ki qui à l'étranger faut nous pas confondre centime avec sentiment c'est des bagages qui différents c'est pas c'est pas parce que ouvre les mounes après les diaspora et puis pour quitter yon paquet pas à payer fait sous d'eau si c'est pour ça mba pas besoin de ça qu'est belle pour des fois, plaisir, moun on a pris sous tête l'argent ou non, ou même qu'après dit, ou pourquoi j'aime prendre plaisir, ça la vous. jamais. Façon à a bien passé sous tête l'argent ou non, si, se pa pa, se pa chose, men, kadeno, ou pourquoi j'aime bien passer concernant vous. parce qu'on a des soucis pour le travail. Des fois, si l'argent, ou ai un capable de sortir pour aller dans restaurant, même si c'est n'est c'est pas grande chose, mais gardes non. Ou sortir, ou met un tirad sous ou ou, ou, ou, ou font si kale mou pa mèm get an sa, tout si soge ou vò el ba yo, a yo pren plezi, yop bien pasé, non, si se pou sa pou moun relem, jaspora kris boulit, mou m pa bezwen nou, non, non m pa bezwen nou, donc, se vre m kone de fwa, fan vò et si je, pou nou jwenn si tripotay nou, Heureusement nou gefou koumen, si spon fè tet nou mal sa, fò pren plezi ou tout. oh oh, donc, m'fine ba ou kob, ou chita, ou bretta fia, ensemble avec l'agent, et pour retourner ou pas mettre pour, pour vine remandem, l'agent, pour faire qui ça, s'il vous plaît, pour aller acheter tennis, tellement bagaille la facile, Et ben, sont tout piailles, Son tout piailles, piaille, m'y prendre encore. Moun sa pari do agent m'y respect pour, pou la bge pour le besoin, achetons à mettre la prélo pour le l'argent parce que vous vle yore l'eau, diaspora c'est ça qui fait frères et sœurs bien-aimés m'a clé ensemble jean j'en pays d'Haïti est là pour valer sacrifice ou fait mon cher quand ou y a c'est prend plaisir parce qu'on pas qu'on ki l'ou a retourné le l'ou pas konn ki les ça changer pendant ou travaille à l'étranger Eh bien ou même prend plaisir ou plaisir parce que Mouna n'kon gen iba nan men li va jamm travay. Lendi gros chaud spaghetti, Il separe bay tout voisinage. Kande nou sel li menna, li sel bos sou Katia parce que voye 50 dollars chaque semaine. Wap voye 100 dollars chaque semaine. Et pour même bot job, même bon ou pa tant pour pou cuit pou manger. Vantou vin melon ge, nan manger pain. <laughs> nan nan manger en burger ou va futhi si temps pour fond bon manger la caillou. Des fois on mange en série de manger manger ou, pas di, sa, ou se pa pop, a un goût. On dit ça c'est pas pas parce que ça ou pas nan qu'il tout ou pas goût. Mais ou choisi faire sacrifice ça sa, pour payer billet non seulement ça tout pour aider famille en bas. Famille ça gaspiller yfin finit gaspiller, il chitaie pas lo mal. Parce que ouais, zon ou pas long ou pas ge bel dans nan tout. Lorsque les gens viennent voir une femme, ils vont boire du tennis. Ils disent, oh, oh pour États-Unis, on ne peut pas acheter un bon adidas pour payer 100 dollars. Ils comprennent tout le bagage cher. Tandis qu'on <coughs> a même un pays, on ne peut pas mettre un nappio. Parce qu'on a des soucis, on a travail pour aider. On remet tout en avant. à la tracap pour laver caïté, papa. C'est ça que fait frère c'est soeur bien aimé écoutez bien. Moi-même, je ne comment pour commencer pour mon garçon. Eh, un j'en pa ki pas qui commencer pour pour mon garçon, Comment on bralle vers garçon, Même si tout je ça en forme, on a commencé pour le en on t'a Parce que ou pas qu'à mon c'est Jasper pour dépense, qui t'aime d'oublier. Des fois mon nan, il le direct. Il peut quand même faire 30 secondes dans m'avoir tout, tout, tout, tout, tout, appel la coupe. D'em bien, m'a pas bon maniget yo. Le appel la coupe, et puis le coup WhatsApp, il dit Ah, internet la pas bon non, on va m'de besoin d'où est-ce qu'on va 20 dollars 4 pour moi. Et puis tant que yo grandis. L'on 20 dollars 4 là, Yo va yon reste message yon ou pas WhatsApp, Yo pas même relo, sous 4 là, même 5 dollars pas bou la vô non. Yo pas voulu l'argent avant ou là pour yon encore les quatre ça fini Et puis pour me pou pour pour pou m'jaspora. le <laughs> Et mais t'y si na yo doumye, à <laughs> la traka, papa. Non, m'ai so pas besoin sa ça s'il vous plaît Et gide moun frères se sœurs so bien-aimés ou fait 365 jours pas un mois qui passé pour pas voyer l'argent pour yo dans pays d'Haïti Ou pour yon. Occupe la famille. Occupe fami. sans gade de deye. Et puis, yon un mode. Kou anniversaire yon pralrive. Yon commence à écrire. birthday loading. un mm, bon signal. <laughs> birthday loading. Pas de problème. La loading papa pas ici. Bethday sa kap loading. Et puis yon dou 95%. Et puis, on commence à dire, un en fait en mars, mois, un fait en, en avril, <laughs> et mois, un mois, quelques jours un mois, un mois, un quelques jours mois, un mois, un mois, un mois, un mois, un mois, et vous pas soigner, tournez dans votre maman. Tournez dans votre maman. Tournez dans votre maman. Et puis, vous-même qui vous fait tout le temps ça, vous voyez l'argent pour vous chaque mois. Vous n'avez pas seulement de l'adresse que vous Allez voir pour vous garder dans le papier transfert pour vous avoir l'adresse qu'autorité. C'est l'IME qui est intéressé dans papier. Si vous voyez l'argent pour vous chaque mois, vous êtes dans seul sol, vous avez une banque. Au moins, yo te cache ton ti bagay sou Amazon yo mette adresse la kayou et puis les fêtes pour yo voyé le pou, yo ici prise yo si prise tout yo la seulement les fêtes pour pou sou stati, sou staty happy birthday boîte secrète happy birthday ma tante happy birthday tonton happy birthday tog bon bagay Bon papa, boss récent <laughs> Et de vous avez tout. la là boule joua les joie. Je dis à Statim pou vous kare mettre carré, Mais les c'est ça qui Ou tout. Les bafde, pa ou pas. Ils ne pensent pas. Ils statim pensent pas. ou ne pas. Ils ne pensent pas. pas. Ils ne pensent pas. Avec dit, Jaspora, faut apprendre qu'on est. Faut apprendre di moun yo tout, ou qu'on dit thank you, ou qu'on dit en pile. Moun pas la seulement pour abdou en pile. Faut apprendre moun yo, moun yo pour que ou même moun di yo pile, messan pile, ou petit cadeau. Pas la kapa, gomme qu'on situation difficile, mais on tifle fleur, on t'y Faut di moun yo qu'on dit merci tout, ou pas la seulement pour merci merci. Mes ami bon Dieu va ben, nous faut di moun bon Dieu va bénir tout. <laughs> bon Dieu après mettre tout ça. Faut dire mon tout bon Dieu après mettre li ça. On pas la seule pour m'attendre. Bon Dieu va benim si Bon Dieu pas benim bada pas la Bon Dieu va remettre tout ça. Oui, Bon Dieu a fait plus que ça Eh bien. Faut que même qu'a dit ti parole ça au tout. Un maire de santé. Un e de santé. E Donc, mesdames mademoiselles et messieurs, des fois ensemble avec un femme. Toute la sainte journée on voye voir l'agent fi ça kou di fi a business ou pa tande lankol pa rete sou li ba tout problème sécurité mais les pou la prendre transfert pa gagne sécurité Qui te saute non ka les non? les pou la prendre ça pa gagne sécurité ou ensemble avec nèg la pou le vendre toi pa faire le pa jam e di ou comme ça et même konnen ou travaille du ça ka arriver ou rivon mat, ou rivon jou pa ka travaille chéri et bien mon fond business si vous accès à quelque vous et puis vous Si toutefois vous une machine dans le pays d'Haïti, vous pas besoin de toute la pour gaz. Si vous pas de pas vous demander. Mais vous construisez une Vous pas faire ça. Et avec vous, vous vous diaspora. Non, diaspora, s'il vous plaît. faut pas confondre avec sentiment. Quand c'est ça, bien aimé, je me dis, comme bah, je me bah, disais, pour m'occuper ok, pou, un garçon, pour m'expliquer ce que s'est arrivé. À l'époque, 13, 14 ans. Et puis, papa m'a fait ton zon. Et puis, je dit, papa, qu'est-ce pour moi, acheter ton jeep jeans? Combien jeep jeans vend 150 pias. Et puis, frère, c'est ça, bien aimé. Je bon beaucoup mis de poids pour me vendre pour 150 goud là. Pour m'acheter des jeans, ok. Pour dire m'gabariser ça. Qu'on ça. a là. vendre des poires, cent dollars, même, pour ça, même dollars. non pour acheter des jeans. passe beaucoup côté. Il a joué à ça. Il a qui à tirer les piquets collés. Mal joué, piquet collé. 150 gouttes de 150 gouttes de paix. me suis la caille sans jip jeans. Et puis les papa m'a dit, quoi de jeep pour acheter Fermez-moi. Je ne suis pas capable de faire ni des copes ni jip jeans salie papa m'y a joué nouvelles, m'y a passé, bon, quoi, t'as. Ache. Prese, se bien aime, baton kouche, baton le m. Et puis, après ça, papa m'y a dit, se denyef oua, ou ap joué la jana même, pour doubez besoin acheter m'bagaye, pou, pou m'baoul. Si se ou te redi, pour te fè kobla, ou pas tap gal fè sa, parce que ou tap koné depuis on commence à planter pour ou pral besoin d'acheter un Jeep jeans ou pas ta passé bon côté hasard ensemble avec pour bah y manger l'âge t'es même t'es même ensemble avec on grand frère papa me descend tout près la qu'à là il coupe on me saute bah nous chaque Mon sotel coupe ba nou, tande bien ça le pral nou après. Il dit dégager nous. Laine besoin acheter ton plantel plantel. Planter les l'en, laine récolter. Na avan ni n'achetel, na jouer les rouges, na jo piquer coller, na debouye nous, mais c'est pas moi même qui aplonjon l'argent ba nous pour na l'acheter sandal, ou acheter maillot, non, pas dans bêtises comme ça. Ensemble avec ni jeune femme ni jeune garçon ba ba nou poids li ba nou mailli li congo li mesirail ba nou pepe haïtien il dit l'enfin faire jardin les récoltes pour nous remettre les ni poids après récolte pour nous remettre les ni pour nous remettre ni poids congo kounya la frères et sœurs na époque ça me comme dans 8e année l'école la m'était con suis l'habitude avant de jouer l'école là on paraît de jouer boule encore m'entrer la caille l'école lagué pour improu la caille parce que connais. d'ici il n'est pour trois 3 Il faut manger vaisseau pour me laver devoir pour me faire forme étudier parce que à partir de 3 donc <laughs> Fakè, m'getan kite la kaye Pour m'pran ou mouen pour m'al sekle Pour m'blote mayi Pour m'blote pouak Precesse so bien aime pour sekle la ça C'est pour koze ki piti Puisque nan te papa m'te couper ba noua, Gon pati ki gen wash la dan Esko tante sa m'noula Gon pati gen wash, gon pati gen la Gon la dan kote e, e zeb gazon pou se C'est pour ti koze ki piti ça qui va passe passer dans dossier Eh bien les papa m'a couper tes banons, tabarnou Nan le clé c'est se le moment arrivé pour planter frère maxem cap coûter nous pas de me causer moi cap ban nous causer les pour me lever puis quoi pour me fouiller tout maïa. chaque douzaine tout maile me fouiller biscuit m'est tombé <laughs> eh hey! Chaque douzaine de e mailles m'a tout les biscuits Je oublier les planté tout pour Des fois fait 10 la veille, les fouilles tout pour que Elles ont plus force. Et puis moi plus de force. Elles ont fait plus ont fait plus mais des fois, le sou intéressant ensemble avec ensemble avec lui voulait que c'est manger, se c'est mange, se manger elle me l'école pour me séparer 50 50 ma avec pour l'aider me fouiller tout ma dis non moi même là comme ça m'a tombé faiblesse. Et bien papa ici, on va utiliser une technique pour me fouiller tout maillot parce que faut me planter maillot. À kwa picoilou loup, frères et sœurs, L'on On lever l'estomac ou détirer cl avait dit chaque semaine n'raler chaque semaine n'raler est-ce que me caguer l'argent pour m'occuper garçon non M'a dit dit pour me faire cob qu'il y a là ça qui bral le passer me garçon qui tape cause avec me garçon ça il relait na ouais les gars on te garçon tu as causé même puis tu as un petit ma Tu as un petit fil. Tu petit fil. Tu as un tellement fil. Et puis un petit fil. petit fil. Tu fait un petit fil. Tu as un petit fil. pour me faire petit garçon tout Maman c'est bon, m'a qu'on a dire y a fini rapide, il va fait ça qu'on passait. Je vole dire maman. je dire que garçon et puis pendant a que je et dire ma je voulais ma que je voulais a je voulais dire que je voulais dire que je que dire vous pensez que je ne jamais ensemble avec un garçon qui parle de travail. Je ne pas avec un politicien qui va qui vole. Je ne va pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne ensemble avant. Mais si toutefois nous pas là. pas nous. ne pas faire Je ne pas si garçon as koz avem, volé temps, diri mamam. Imagine au 8 et demi, li pa pas fait 15 jours, en province, et tandis que tout l'autre monde pour faire manger. Tu as un peu de temps, ti as un peu de temps, potes, as un diri, de temps, tu as un et gon parti frères et sœurs bien-aimés, avant même vous mettez maï, à partez ça. Parce que là, C'est piquer pour pique Pour, pique pour pique ça à. ça quoi Est-ce que pour piquéter Non. Vous faites des graisses pour dire que vous avez des biscuits. Vous avez des biscuits. Vous avez des biscuits. Vous avez des biscuits. femme ça glen pour me Est-ce que tu comprends <laughs> Donc madame, mademoiselle et ces messieurs, et ça fait m'dou? L'aime fin fait l'argent. Mon conne pour m'acheter sandale là. Mal acheter sandale là. Mon pour m'acheter Jeep, jeans là mal acheter parce que papa mon bon leçon le montrer là pas facile. À chaque fois que je me dans ma chaise, je me à chaque douzaine tout maï, je me suis biscuit Se nan pour tomber, c'est dans pour Tout le jour, je me sens à de ma sketch, je me suis pour ma Je ne pas l'argent dans les encore. Je ne vais pas prendre pique Je ne pas prendre dans les amis. Eh bien, l'argent même là. Eh bien, papa ici, je me dégager, je me pour me parce que me dit dit pour me gagner donc zafè ou même sous ton prend son toute la sainte journée occupé épave. est-ce que me kan chita la gaso garçon capable me pa sentiment toute la sainte journée faut me sentiment faut moi côte l'argent y gon série des monde qui bien moi même depuis depuis à l'âge de 20 ans 3h du matin pa jambre nan kabane 3h du matin pas chambre dans cabane de l'année 20 Donc kounya la après tout sacrifice ça au papa ici m'a fait répétition m'a fait répétition m'a travaillé di. dit pi m'venir milliardaire puis kounya la mbral le parasite côté m'bra le avo ça m'bral le avo cherche un neg pito nou lède nou là et puis la poum lan je t'aime toute la saint journée puis pa gen travail rete kaimamoun rete mou, Ret mou garçon et vrai? Pas de m'a fait tout sacrifice ça yon. Et bouvi, selman, pour venir seulement, pour t'être tout beau garçon pour m'kito là, ou bien mal étranger, m'a travaillé du pour l'argent, ou elle nan fait, ou al, al breta fie, pour venir nous rentrer au soude, de m'en m'a touré m'a de m'en Non, chérie dodo, Ti samge yon, ti vien nan pape gâte. Et si tout fois l'ta chaud, m'a metti glace sous li. Et l'em fin metti glace sous li, m'a pouvrit télévision, m'gade film vampi. Je regarde Jack et une série de séries qui mettent sous tension. Je film des films Jab, des films de guerre. C'est pas la chône même, ma metti glace sous lui. On pour mal ramasser son canana, il a des baguettes. Je pas que c'est une blague, ma Donc, frère et sœurs bien-aimés, je ne ça ouais kap di lot dit l'autre la jan. l'argent. Il n'y plus que 30 ans que il lou. Et tandis que moi-même, depuis 17 ans, qui te Depuis 17 ans, je jusqu'à présent, je ne peux pas me plaindre pour moi. ans, Je ne peux pas me faire pour moi. Je Je ne peux pas te pour pour moi. Je ne peux pas plaindre pour Je ne peux pas pour Je ne peux pas ou est 30 ans ou faire pour pour faire pour faire pour grand ou pou on vous, pou grand pour grand pour grand pour grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand ou grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand il par contre la van box et puis m'a ramasser so, pour me faire qui ça? Tant dis qu'elle même m'ont travail ba tout pays y a nan travail et vous 30 on caï paron Pour qui ça là? Parce qu'on gagne belle bois chache on niche foui foure bagaille quoi. C'est pour ça pour m'a ramasser so. et merde santé moun. Donc Gasparra s'il vous plaît, calé jour con importance apprendre ba moun qui connaît sacrifice ou fait pour l'argent ou non ou balil ou conn qui sale le vavel mais pas ba un moun qui paraît reconnaît sacrifice ou, qui passe tout son fait en bas pied la prend plaisir à cause ou vle le relo diaspora seulement et pour même ou choisir souffrir man en bagaille comme ça ekri, mademou, on m'écrit mon mande mon on, on supporte mou malade, pas un problème chéri ou à l'hôpital, on voulait faire opération, voyez papier l'hôpital là-bas moi. Ma m'a payé tout et pas dû parce que même si pour ma l'hôpital côté m'ia, c'est travail pour me travail. Pou si m'bagage assurance, c'est bien son vous me l'argent ba Est-ce que qu'on y a la même qu'à lever l'argent longe ba ou Et c'est ça nous pas prendre petit monde yo comprendre. En la caill <laughs> pas me ce travail pour travail pour joindre l'argent. Temps pour papa me pas avoir travail pour refaire nettoyer soulier. Un mer de santé. Donc qu'on y là Chita, la vous l'argent femme, vous l'argent garçon, vous ne pas business, vous fait rien, et puis vous voulez l'argent demain, si Dieu veut encore, vous en réécrirez en ré pour vous demander l'argent. Et puis l'autre semaine, quand vous rentrez aux États-Unis, vous dites 1 vous 2-10 matins, 2-10 dans l'après-midi, il n'y pas de cabane. Et vous avez la de la doula tourner Haïti parce que vous avez la de Haïti. Vous avez l'argent de temps en temps. ou pas de l'explication. Des pa ne le coucher toujours pour le dormir. <laughs> la pour la ve Donc, frère Maxem, je ne suis pas là pour attendre bien. Je suis là pour attendre bien. Je suis là pour attendre bien. Je suis pour youn pour l'autre. Faut Je suis pour l'autre des côtés qui méritaient sentiment, des côtés qui méritaient sentiment. Sou te sentiment menon trop. Ou fort ou trois bon moun. Et eh bien ou fini mal. On ensemble avec ti si conseil ça. Mwen merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience Rendez-vous casser demain matin 9h pour yon autre édition spéciale. Nous allons continuer à fouiller en loup sous dossier Abinader. Mais avant d'aller faire mon tour, je ça, dit que le goût pouvais pas bien de gang et qui que je ne pouvais que les relations avec chef de gang et je c'est dit que de c'est de la France à ma velle, si En tout cas, rete connectés Bonjour, bonsoir à tout le monde, non pas M. Foucault. Eh bien, déjà bonne semaine, moi, nous en pile. Demain matin, 9h. Bisous, bisous, bisou, on love.